Général Cashbutt, nous avons ciblé l'anomalie sur la surface de la Lune avec nos meilleurs télescopes. Bien. Nous interceptons actuellement une communication qui semble émise par elle. Envoyez-la sur l'écran. À vos ordres, mon général. Comme voulez-vous, agent Well. Madame N, j'ai observé la présence d'un plan mystérieux, omniprésent sur Terre. Je l'ai même aperçu sur Mars. Et en quoi se supposer être important dans leur surveillance Il est retranscrit de la même manière quel que soit le pays. Il doit s'agir d'un plan laissé par une civilisation extraterrestre antérieure à la nôtre. Intéressant. Sergent Soli, notez que les aliens nous observent depuis longtemps et qu'il faudra redouter une invasion. À vos ordres, mon commandant. Je n'ai pas eu vent de ça, mais continuez. Quelle serait la nature de ce plan, monsieur Well Je ne suis pas un expert, mais... Sans déconner. <coughs> bon, selon toute vraisemblance, il s'agirait du plan d'une arme. Les humains n'en ont, semble-t-il, pas encore conscience. Génial. Avec ces informations, nous pourrons sûrement avoir une avance stratégique inégalée. Fini les porte-avions avec des pistes trop courtes et les sous-marins en cale sèche. L'armée française va enfin briller par sa technologie. Notez ça, sergent. A vos ordres, votre Altesse Non, là, vous en faites des caisses, sergent, levez le pied. Bien, votre majesté. Un plan d'armes extraterrestres S'ils arrivent à la construire, ça peut être problématique en cas de conflit avec eux. Vous pouvez me le montrer Euh, c'est que j'ai oublié de prendre une photo. Quoi, Quoi Mais il est complètement con, cet alien Vous vous foutez de moi Vous me dérangez pour me dire que les humains ont le plan d'une arme capable de nous tenir tête et vous êtes même pas foutu d'en prendre un cliché Ouais, mais euh, je peux vous le dessiner avec le vaisseau, si vous voulez. Vous dessinez avec votre vaisseau bah oui, j'ai plus le droit d'utiliser de crayon depuis l'incident avec le chef suprême. Vous avez failli les borniers, pas étonnant Et vous dessinez souvent avec votre vaisseau Bah de temps en temps, dans les champs de culture terriens. Regardez, là, c'est moi. C'est joli, hein Et ça, vous avez pensé à le photographier, bien sûr. Les crop circles. C'était bien eux. Notez, sergent. À vos ordres, mon capitaine. Sergent, zoomez sur la zone et envoyez le plan de l'arme au chef des armées dès qu'on a un visuel. <rire> Bordel, mais. Mais c'est une b. Vous voyez, Madame N. Il dessine tout ça, quel que soit le pays. Je soumets ce plan à nos spécialistes pour étudier. Général, comme prévu, le visuel est en train d'être envoyé au oh, chef des armées. Quoi Bah oui, au euh... oh, président Macron. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. J'avais oublié. J'annule l'envoi, général « Non, laissez faire. J'aurais pas tout perdu aujourd'hui. » Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez reconnu mon invité. Il s'agit de Couchbut Cartoon Trash. Pour les quelques-uns d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore, il fait du Cartoon Critique. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, bien évidemment, les liens sont à l'écran et en description. Je le remercie énormément pour sa participation. D'autant que c'est la chaîne qui m'a donné l'envie de faire du Cartoon Critique. Petit aparté, un peu plus monétaire. J'ai ouvert un uTip, donc si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, c'est possible. Je vous mets le lien en description, euh, vous regardez une pub et ça me rapporte quelques centimes. Je vous remercie d'avoir regardé ce cartoon et je vous dis à bientôt.